Ouais, je dis ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, on vient d'assister à un match absolument exceptionnel, malgré euh, tout ce qui s'est passé autour du match. Là, il y a eu un acharnement incroyable envers les Comoriens. J'ai rien compris. Les mecs, ils ont un gardien qui est disponible, qui est négatif, qui est capable de jouer. Ils lui ont dit, tu rentres pas dans le stade. Ça, c'est incroyable. Ils ont dit, ouais, il faut cinq jours d'isolement, alors qu'avant, il n'y avait pas ces cinq jours d'isolement. Il fallait montrer comme quoi tu as un truc euh, négatif Là, c'est ce qu'il a fait. Ils ont dit non, tu étais positif il y a deux jours, donc tu restes cinq jours chez toi, tu rentres pas dans le stade. Tu comprends Bon, là, après, je ne sais pas si c'est le Cameroun qui est impliqué euh, dans tout ce qui est euh, litigieux euh, autour de la Cannes. En tout cas, malheureusement, vu que c'est organisé chez vous, vous en subissez les conséquences. Là, il y a tout le monde qui est en train de dire que les Camerounais sont en train de tricher. Et les Camerounais ils sont en train de dire ouais mais nous on a cinq, euh, euh, euh, euh, cinq euh, euh, euh, coupes de la Coupe d on, a, on a gagné cinq fois le, le, la Coupe d'Afrique. Tu penses que nous on va tricher contre les Comoriens alors que nous on n'a pas triché contre la Côte d'Ivoire, blablabla, blablabla. Bla. Mais qu'est-ce que vous voulez les gars Nous on est là, on regarde, les infos tombent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise C'est organisé chez vous. Ça vous fait tâche. Là, vous devez vous soulever et dire tout ce qui se passe et qui n'est pas normal. Vous comprenez Parce que ça se passe chez vous. Voilà. Donc, maintenant, on va reparler du match qui était absolument incroyable, même s'il y a eu des manquements à tous les niveaux. Là, les Comoriens, je ne sais même pas comment vous avez fait pour aller marquer un but. Je comprends même pas d'où vient cette ténacité que vous avez. Franchement, vous êtes des guerriers, vous êtes des chefs. Vous allez en face du Cameroun, cinq fois champion d'Afrique, de de, hein? vous les mettez en difficulté comme ça. Oh là là, heureusement qu'ils ont un gardien qui s'appelle Onana. Et ça, on n'en a pas nulle part, hein? on n'en a pas partout des Onana. Tu comprends Onana, il n'est pas, on en a ici, on en a là-bas. Hein? Tu comprends ce que je te dis Onana, il est au Cameroun. Et quand il est là-bas, oh là là, c'est très difficile de lui marquer un but. Hein? il faut mettre des frappes de 30 mètres, c'est ce que vous avez fait les Comoriens, et c'est que comme ça que vous avez, vous avez pu marquer. Tu comprends Mais sinon, si tu frappes à bout portant, lui c'est mort, il attrape tous les ballons. Il a des réflexes absolument incroyables. Alors lui, il va falloir le compter dans les meilleurs gardiens de cette Coupe d'Afrique. Vous comprenez Parce que les gardiens, les, les, les, les arrêts qu'il nous a fait ce soir, on ne va pas se mentir, c'est ce qui a permis au Cameroun de rester dans ce match. Parce que là, là, hein, si les buts passent, là, si on met un autre gardien, là. Qu'est-ce qui se passe Hein Si c'est pas on en a qui est là, là qu'est-ce qui se passe Hein Il y a au moins 3-2, voire 4-2. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Et il y en a qui vont dire, ouais, mais le Cameroun aussi, ils ont eu des actions, et le gardien, il a, il, il a arrêté des, des buts. Mais ferme-la. C'était pas un gardien. Tu comprends Donc là, normalement, le Cameroun, il devait mettre 10 buts. Tu comprends C'était pas un gardien au cage. Vous n'avez pas mis 10 buts. Vous en avez mis que deux, Hein Vous avez eu un vrai gardien, vous, là, les Camerounais. C'est ce qui vous a permis de passer aujourd'hui. Hein? Parce que là, il faut revoir toute votre défense. C'est du gruyère. Ça passe comme du n'importe quoi. Au niveau offensif, vous êtes très bon au milieu. Vous êtes très bon, mais défensivement, attention. Attention. Si vous tombez contre une équipe hein, qui est bien organisée offensivement, hein, qui, save, qui sait faire le tiki-taka, vous allez vous faire fracasser la bouche. Moi, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, les Camerounais. Parce que là, certes, vous avez gagné contre les Comoriens. Mais, vous devez respecter Onana. Vous comprenez Là, Onana, vous devez lui donner une montre en or, là, tout de suite. Ben ouais C'est quoi ce gardien de malade, là Tu frappes à bout portant, il arrête tout. Hein Non, franchement, grosse force aux Comoriens, ça fait même pas 20 ans que l'équipe, elle existe. Ça fait 15 ans. Tu te rends compte L'équipe, elle a été créée comme ça en 2007, sur WhatsApp. Ils ont tout créé comme ça. « Ouais, tu viens, tu vas jouer. Ouais, vas-y, toi, tu joues. Comment on va Voilà. » Ils ont tout créé. Ils ont créé la fédération. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Et là, c'est leur première canne. Ils arrivent jusqu'en phase finale. Vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez être fiers des joueurs, là. Tous les joueurs sont des guerriers. Tu comprends Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, là, autour de cette canne, il hein, y a des parasites qui sont en train de tout saboter. Je ne sais pas si ces parasites sont camerounais et font partie de l'organisation, de la CAF ou, ou j'en sais rien, mais en tout cas tous ceux qui sont en train de nuire à la CAN, quelque part ils y arrivent. Et là, là, cet arbitre pourri. Tu mets trois minutes de temps additionnel. Mais t'es malade. Là, tu dois mettre au moins dix minutes avec tout ce qui s'est passé. Hein Trois minutes, qu'est-ce qu'il y a Mais je ne comprends pas les arbitres là, avec ce qu'ils ont avec trois minutes de temps additionnel. Eux-mêmes, ils sont là, ils n'arrêtent pas de siffler, ils n'arrêtent pas de faire je ne sais pas quoi. Ils, ils, ils arrêtent le jeu, ils, ils discutent là-bas, je ne sais pas quoi. Et puis, ils mettent que 3 minutes de temps additionnel. Là, tu devais mettre 7 minutes. Ou bien, tu devais laisser l'action qui, qui était en train de se, de, de, de se passer pour les Comoriens. Hein là, il y a trop de manquements euh, au niveau, hein, au, au niveau arbi euh, arbitraire. Je comprends pas, là. Vous ne pouvez pas mettre des arbitres diplômés Hier, au Gabon, c'était du n'importe quoi. Ils ont sifflé un hors-jeu alors qu'il n'y avait pas hors-jeu. Hein faut les Il faut leur mettre des amendes. Commencez à, à taper dans leur portefeuille, là. En tout cas, bravo au Cameroun qui est passé avec euh, grâce à Onana. Et uniquement grâce à Onana et à Boubacar aussi. Parce qu'il a mis le deuxième but. Parce que sinon, là, il y a un partout. Et si vous allez en prolongation face au Comor, sachez que vous perdez. Moi, je vous le dis tout de suite. Si là, il y a 2-2, le Cameroun perd. Là, vous allez en prolongation Le, les Comoriens, ils allaient rester devant leur cage vous n'allez pas marquer de but Penalty, vous alliez perdre parce que vous êtes chez vous toute la pression du public oh là là, avec la chaleur ça allait taper vos têtes, vous allez tous tomber dans les pommes donc commencez à être content et réjouissez-vous que vous, que vous ayez Onana voilà Onana vous l'avez donc soyez content Hein, mais c'est votre défense là, il faut revoir, hein. faites, faites des, des, des tactiques du tableau, parce que là, les Camerounais, vous pouvez être contents, vous pouvez faire la fête, vous pouvez dire ouais, on n'a pas triché, je ne sais pas quoi, on n'a rien fait, nous on a gagné, on, est, on, a, on a gagné cinq fois la, la, la Coupe d'Afrique, tu penses vraiment qu'on va tricher contre les Comores, c'est leur première Coupe d'Afrique, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais votre défense là, il y a un réel problème.